Je crois que je suis en trop là. Bah, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en tout cas. Pour ceux qui ne m'ont pas reconnu, bah moi c'est Samy, le petit frère de, euh, de Bichard, qui est aujourd'hui à la PGW. Je ne connais pas très très bien les dates, mais je crois que c'est dur de mercredi à dimanche. Et ce trou du cul a oublié de faire son intro de vidéo. Donc je me suis permis d'allumer le PC et de faire l'intro. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tribunal bannis. Je ne sais pas du tout si vous connaissez ce que c'est le tribunal des bannis. Mais en gros, quand on est ban sur Twitch, on peut faire une demande de déban et qui sera étudiée par le staff. Et donc là, Fares juge les demandes de déban. Donc, euh, est-ce que ça vaut le coup Et aller du chat, etc. Et du coup, voilà ce qui se passe dans cette vidéo. sacrément beau en vrai. Enfin, juste la couleur, du, le teint de la peau, il est magnifique. Avec les... Qu'est-ce que t'en penses en vrai, la vidéo, euh, c'est, je vais vous laisser la, la regarder. Mais juste une petite, j'ai une petite demande à vous faire avant. Comme vous pouvez le voir, Bichard s'approche des 100 000 abonnés. Ça va s'afficher là. Non, ça va s'afficher là. Non, j'ai envie que ça s'affiche au bout de mon nez et que ça suit mon nez. Mon nombre d'abonnés, hop, les... Et maintenant, je veux le bouton s'abonner qui suit mon oreille droite. What le bouton like bouge comme ça de haut en Abonnez-vous, likez et commentez pour le référencement bien sûr et pour donner un peu de la force à Bichard qu'on a besoin en ce moment. Il lâchera jamais, il est toujours là pour vous en tout cas. Et c'était tout la petite demande que, que je vais faire. En tout cas pour moi c'est tout. L'intro est finie euh, Elle dure très longtemps parce que... J'ai galéré à la faire, je savais pas comment faisait une intro Du coup j'ai essayé de regarder un petit son en rapide Bon ça m'a pas tellement aidé euh, Du coup en tout cas je vous fais des gros bisous les gars Abonnez-vous, likez, commentez Et on se revoit bientôt, peace Killian57290 Qui a fait sa demande Il y a 15 minutes, hein, c'est tout récent C'est pas cool qu'un seul non-sub Bichard Bichard c'est pas cool de prendre qu'un seul non-sub Ferme ta gueule, je m'en balèque de ta vie T'es une salope ce Bichard de merde Non juste nique ta mère Ah mais il est violent lui, de plus je souhaite m'excuser Auprès de toutes les personnes que j'ai insultées en même temps, je promets de ne plus jamais le faire. Oh, c'est chaud. que ça banne ou ça garde Il vient jamais. Il vient... Il est venu en janvier 2021, il est venu en avril 2021, il est venu en mai 2021, il est venu en juin 2021. Il a été ban en juin 2021 Ça fait un an, les gars. Un an. Non, un an. Même si je nique ma mère. J'accepte la demande. Et j'y nique ta grand-mère. À toi aussi comme ça, on est quitte. Mesdames et messieurs champion qui a fait sa demande de déban il y a 10 jours. Qu'est-ce qu'il a fait Oh non. Un oh, zizi Oh non, c'est un zizi. Putain Un bon gros chibrax. J'ai abusé, mais ton modo m'a ban sans ton accord. Tu pourras regarder la rediff, tu dis... Ah ah, les n'est pas, c'est drôle. Non, c'est vrai que j'ai dit, ne, ne les bannissez pas définitivement. C'est vrai que le ban à vie pour un zizi... Euh, Je suis désolé, hein. Mais vas-y, hein. C'était drôle. Mais recommence pas. Donc on a Nouche qui nous dit... Tu te godes, alors non 8 ans, EZ, du coup t'as bouffé. Qui a bouffé Salut, c'est... Ah ouais. Pas de bain il a dit le, le ban Commentaire bono, euh, modo. On va finir par te virer, Lena commence à faire beaucoup. Bon, Lena tu te fais chier, là, à tous les convertir comme ça. Des non, mais vous vous amusez, les modos. Vous trouvez ça drôle vous faites des petites discussions C'est un espace sérieux Ici Oh zizi Un bon gros chibrax Mec stop des Oh il a écrit une grande grosse grosse demande de déban en hein. vrai Recommence pas Voilà Backlist Discord Nightbot Bon ça faut les enlever hein Non vous l'avez pas ban pour ça quand même Ah vous l'avez ban pour ça Oh la bavure Ceux qui se masturbent le matin Baiser vos mères Et on la banne de toute la commu pour ça Oh, c'est l'intervenance ami, mesdames et messieurs. Ouais, ça va, ça va. Déjà, je voudrais revenir sur le, la personne d'avant. Non, il oh. a pas besoin. C'est fait, c'est fait. Moi, j'aime bien me masturber le matin, parfois. Non, non. non. Attends, s'il te plaît, Fares, va l'envoyer est-ce que tu peux le corriger son CT et tu lui dis que la prochaine fois qu'il fait une faute d'orthographe, c'est vraiment bandef. Allez, c'est bon. On passe. Ah, on a un spoil Bichar oh Bichar Eban, Bichar Eban. Ça, c'est pas dans la cité, ça Yo BG, est-ce que ta à a durci Ah le bâtard. Et on a Solari Coyote qui nous dit Daiko est LGB et il était vraiment LGB. Oh il a ruiné la game. Est-ce que tu peux remonter un peu des messages pour juste qu'on puisse voir un peu quel type de personne c'était C'est quand présent. même assez important. Pas très présent, <rire> ça va être compliqué à défendre. Alors <rire> <rire> moi je voudrais vous parler de, de Solari. Euh, C'est une personne en or. Il déborde des fois un peu, il fait du spoil etc. Mais ça reste une bonne personne au fond. Bichar et ban chéri, Bichar Waouh t'es ban Il vit le chat à ce moment-là. Il te demande si tu habites à Durci. Il s'intéresse à ta vie privée, Fares. T'es un gars en or. Et en vrai, non, on peut pas le défendre parce que <rire> c'est une grosse merde. Il oh, s'est pas défendable. Frérot, il est là. Il t'a demandé si tu habites à la V Et il l'a dit après, Daiko il est LGB. Allez. Bon, c'était il y a un an. C'est bon, vas-y, on débanne. T'intéresser à moi. Oh c'est un Espagnol. Bon l'espagouin veut se faire pardonner. Ça va là. Ça, ça, ça va On a une preuve de racisme là. Hein c'est ça? C'est peut-être de l'Italien. Hein Moi je, je, je vois juste une personne qui demandait pourquoi tu étais français. Enfin sûrement avec une meilleure traduction où est-ce que tu vis et qui s'est fait ban. Plus racisme. Il s'est excusé hein. Et il a dit désolé hein. Mais je pense que c'est du pur racisme. Quand on regarde le commentaire <rire> du modérateur, s'il vous plaît, allez cliquer allez, allez cliquer sur le commentaire du modérateur, s'il vous plaît. Fidji diputana Excusez-moi, mais vous aviez insulté Lionflave et j'ai donc vu vous répondre. S'il vous plaît, lisez-moi en retour. Ça, c'est quelle langue, ça Mon gars, il n'y avait aucune volonté. Hein. Et tu Fils de putain Non, en vrai, c'est un. Non, non, c'est un italien, on n'accepte pas. Hein. On a une preuve de racisme là hein Pizza. Ensuite, on a Yokuzo. Qu'est-ce qui est bleu et qui suscite, attention, hein, l'air Qu'est-ce qui est bleu et qui suscite l'air Arrête, non, non, non, c'était pas pour le dire non plus. J'ai toujours pas compris, mon ref. <rire> mais j'ai pas compris pourquoi elle était bonne. Encore aujourd'hui, monsieur le juge je oh, T'as vu, vu son truc, t'as vu son message. Qu'est-ce qui est bleu Non, arrête <rire> vraiment pas. Ah non, vraiment pas. Lis les deux derniers mots, d'abord la première syllabe et ensuite les deux dernières syllabes d'un coup. Ah <rire> De <Yes> <rire> oh Je <'est> <rire> suis Je <rire> suis pas à boire. <rire> Je ne pourrais pas prendre à ce, à ce dossier. Je ne suis... je, je, je pense pas avoir les épaules pour pouvoir défendre Yokuzo. J'ai compris. Qu'est-ce que j'ai fait Et je ne recommence plus. Désolé. Il n'y a rien à défendre. On plaît être coupable. Non, mais est-ce qu'il a pris ce qui m'est guetté Ça fait six mois qu'il est ban. Il faut vraiment lui prévenir. Attention, frérot, tu es sur la sellette. Comment on écrit euh... la sellette Je ah, tu sais pas ce que tu S-E-L-L-E-T-T-E. Sais -E -E. Voilà. Oula, Bibi92-I0000, qui a écrit plusieurs fois Squeezie, qui a mis des Doritos, euh, Gil Squeezie, Clochard, ouais, qui en demande de déban a dit, pardon, journée dure, ma grand-mère est morte. Bibi, c'est voilà, une demande de déban comme, euh, comme... Pas d'autres, non, non. Euh, en vrai, de vrai, euh, je comprends qu'on peut avoir des moments de bas lors d'un décès d'approche. Mais ce n'est pas une raison. c'est pas parce que ta journée pue la merde, ce qui peut arriver. hein que tu dois nuire à la journée des autres. En fait, Bibi est juste passé euh, sûrement devant un tribunal des bannis et il avait besoin de sa... son quart d'heure de... de lumière. Il voulait être un peu affiché. Oh, j'ai été... été mis modérateur. La classe C'est une personne qui a perdu sa grand-mère. Il faut oublier que Bibi vient du 92 comme Booba, 9 de I. Je ne connais pas une personne qui vient de Nanterre et qui est aussi gentille que Bibi. Je suis désolé, je vais arrêter ce que tu dis. Pour moi, quelqu'un qui me dit de niquer ma mère parce que sa grand-mère est morte, ça veut dire quoi Ça veut dire sa grand-mère, elle est morte, il veut tuer les grand-mères de tout le monde. On ne touche pas à la maman déjà de 1, et de 2, on ne nuit pas au plaisir des autres, et encore plus quand toi-même tu es touché. Sa demande de débanne est acceptée, et on passe à autre chose. Toutes mes condoléances. Euh, Pandamix qui vient, salut Bichebouche, mignon! Ça va, oui, Bichard, je t'adore, ce que tu pourrais mmh. faire une dédicace. Petite dédicace demandée, un petit peu euh, forcing, mais c'est pas grave. Tu peux me faire une dédicace toujours hein, dans le forçage. Oui, Bichard, tu penses sortir d une très grosse vidéo. J'aimerais trop que je m'abonne à toi, mais je peux pas, j'en ai marre, que je n'ai pas le droit de mettre de l'argent. Il parle du sub, il aimerait bien ce sub, bah, c'est beau! Et ensuite, il dit, tu peux dire que tu. Cette fois-ci, je l'ai, pour le coup. C'est un dérapage de l'apport de Matox, hein, parce que... De Matov, pardon. Qui n'a pas comparé le stream au message. Message demande de débanne, c'est quoi son rôle Non, il pour un, pour un Mixo, une très belle personne, mais je pense qu'il en a vraiment rien à faire. On crée depuis 40 minutes, follow depuis 30, il était là pour casser les couilles, peut-être. Mais je pense que j'étais sur Minecraft, que j'avais une aim un peu bancale. Et qui a dit, ah ah t'as une aim bancale, on peut dire que tu hits L'air. Voilà, il parle juste anglais. Il parle juste anglais. Il voulait que tu tapes dans le vide pour que tu en invisible. Peut-être. Exactement, à la web. Ouais, exactement. Bon, il m'a demandé c'était quoi mon rôle. Aucun rapport. Sub pour ce sub. Voilà. Euh... Oh, oh, oh. J'ai fait What Je pensais pas que ça marcherait. Je pensais pas que ça marcherait. Je suis désolé. User Bishmama has been banned by Vitz. Libérez maman, libérez maman s'il vous plaît. Libérez-la, elle a rien demandé. Pourquoi je suis ban Maman, elle a dit pourquoi je suis ban En <rire> la pauvre, en oh, la pauvre. Incroyable. Skix PVP, un pseudo avec un underscore PVP, 6 messages de modérateur. Il a vraiment des oh, goûts oh, de merde, c'est mérité. Oula, Iki qui commence. Théo qui renchérit, hein, attention. Dommage, il a des goûts de roi. Quoi Bizarre. Swart qui dit mérité, Manon qui revient derrière, qui dit moi aussi j'aime bien la sauce barbecue avec le nugget, mais en vrai le sauce curry ça reste meilleur. Et qui qui rajoute sauce curry c'est masterclass, et Rasco qui enfin finit avec sauce samouraï. Ah parce que la demande de débanne c'est j'aime la sauce barbecue, et il a été ban parce que les bambous étaient ici. On vient juste poser euh, euh, un litige entre Rasco et moi pour racisme. Est-ce que vous pouvez retourner sur le commentaire de modérateur s'il vous plaît Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur le fait que la sauce samouraï et la sauce algérienne ont totalement le même goût Pourquoi monsieur Rasco dit que la sauce samouraï est meilleure alors qu'il aurait pu dire que la sauce algérienne était meilleure Je pense que monsieur Rasco tiré du bas 875 est juste une personne raciste. Vous voulez en parler avant n'y a aucun rapport avec Skype pour... euh... PP. Merci à vous. Non, non, mais... Samy, est-ce que tu as déjà vu la tête de Rasco <rire> Pourquoi non, parce que je comprends, Samy, que tu puisses être énervé. Parce que tu peux être énervé, moi. Et que tu puisses l'attaquer, euh, parce que euh, voilà. Voici. Rasco. Gardez-vous vos accusations fondées. Excusez-moi, monsieur le juge, je retire mes accusations de racisme envers Rasco. Il n'y a personne, totalement. On est ensemble. <rire> je suis désolé, mon ref. Je suis désolé. <rire> je pensais que t'étais raciste. Je pensais que t'étais raciste. <rire> Ah, J'étais sûr de l'avoir vu au meeting du Z la dernière fois, mais non, c'était pas lui! Pourquoi t'étais au meeting du Z? Non, mais j'ai. Non, au... au meeting du Zèbre Ah, le Zèbre euh, J'ai envie de foudroyer mon chien, comment je fais? Voilà, et qui parlait des sauces, frites, mayo, c'est horrible la maillot. Moi, j'ai quand même envie de savoir s'il a foudroyé son chien, donc je vais le déban et je vais lui demander. T'as réussi à foudroyer son chien. Son chien. Pourquoi je suis ban, c'est possible d'être des de toute façon, je parle quasi jamais. Bah tranquille, si tu parles pas. Non, non, non, non, non monsieur le juge, bah Tu Tim est une bonne personne Tim est une bonne personne, monsieur le juge. Il a créé son, son compte le 15 novembre 2021. C'est une personne de l'ombre, mais c'est pas pour autant qu'il devrait être puni de parole. J'ai failli te banne Def. Alors moi je vais m'arrêter là pour ce tribunal débanné parce que j'ai mal au crâne de sa mère. À force de déban des gens qui sont complètement tarés là. Vous l'avez remarqué, je suis quelqu'un de très très gentil. Juste euh, essayer de pas trop faire les, les cons dans le chat. Voilà. Et qui Hitler. Arrête Non, non, non C'était pas pour le dire non plus J'ai toujours pas compris, mon re... Attends, quoi Attends... Mais j'ai pas compris pourquoi elle était bonne. Encore aujourd'hui, monsieur le juge je T'as vu son truc T'as <rire> vu son <rire> message